Rénover, c'est se dépasser, c'est se libérer d'un certain nombre de carcans qui peuvent nous enfermer depuis longtemps et qui nous permet de, eh bien, de trouver des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé spontanément dans un cadre prédéfini. Entreprendre, c'est avoir le courage, beaucoup de courage, pour justement mettre en application un certain nombre d'innovations et proposer des nouveaux systèmes, des, nouvelles, des nouveaux besoins, répondre à de nouveaux besoins. Le partage, c'est évidemment lié à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Je crois que le partage, c'est inhérent à ces deux concepts. Ça permet effectivement d'aller plus loin avec d'autres, d'être dans l'intelligence collective. Je crois que c'est un mot-clé impératif aujourd'hui. Et ce partage, il est évidemment indispensable si on veut innover. La collaboration, c'est quelque chose de, de très étroit euh, qui permet effectivement, euh, euh, encore une fois, dans le cadre de l'intelligence collective, eh bien, de, de pouvoir aller plus vite, aller plus loin avec d'autres et donc de dépasser euh, un certain nombre d'appréhensions ou de carcans qui peuvent être euh, intimes, personnels. Crunch, c'est euh, un éclatement, c'est euh, l'idée qu'il faut aller chercher partout, euh, vite, bien et ensemble.